Chers clients, vous avez ici votre marabout tirou, toujours de Savalou. Je suis ici pour vous pour vous présenter quelques de mes produits. Voilà pour commencer, je veux vous donner mon numéro mon numéro qui est 00200. 29-96-64-96-95, j'ai bien dit 00-229-96-64-96-95, vous appelez ce numéro, vous allez, je vais décrocher votre appel, je suis sur Azap aussi, pour ceux qui sont à l'extérieur, donc, euh, je suis là, comme votre maître spirituel, et vous-même, vous savez, je peux, je, je suis en train de parler avec des preuves ici, dans le domaine d'amont, regardez, j'ai beaucoup de photos que je n'ai pas fait sortir, mais regardez vous-même, regardez, tous ces clients que j'ai traités, cette année, ça reste beaucoup de photos, vous voyez donc, pour le domaine d'amour, je suis à votre disposition. D'accord? Si c'est le mari qui est parti, ou bien si c'est la femme qui est partie, je peux faire revenir votre partenaire dans un délai de sept de, de jours. Il ou bien elle va revenir à la maison. Et ce sera pour l'éternité. C'est des puissants, c'est des rituels que nous faisons. D'accord? Des rituels très puissants. Donc, si vous avez besoin de maître Thérou pour faire revenir votre partenaire, votre femme ou bien votre mari, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro qui est 00 229 96 64 96 95. Il va revenir ou bien elle va revenir à la maison dans un délai de 7 jours si le travail est bien fait. Voilà. Et ce n'est pas seul. Ce n'est pas ça la seule. Je fais aussi beaucoup de choses pour ceux qui ont besoin d'argent. Dans le domaine de la richesse, là, je suis encore là pour vous. Je, je confectionne des portefeuilles aussi. Vous voyez, je confectionne des portefeuilles. Il y a aussi le loto. Je peux vous faire gagner les jeux de loto, le Rome Et Si vous avez, vous êtes dans le besoin de permis de conduire, je peux vous aider à obtenir votre permis et pour la santé les, les maladies il y a comme euh, le sida la tuberculose les cancers les cancers et surtout la maladie covid tout et tout je peux vous aider dans n'importe quel domaine je peux vous aider seulement et surtout pour le côté d'amour n'hésitez pas de me contacter regardez regardez tous ces clients et ce n'est pas fini j'ai encore beaucoup de photos qui sont là donc voilà si c'est votre mari qui, qui, mari qui vous a laissé, qui est parti, je, je vous garantis que si vous me contactez, si vous me contactez et si le travail est fait, il va revenir à la maison. Il va revenir à la maison si c'est le mari. Mais si c'est la femme, elle va revenir aussi. C'est juste un délai de sept jours. C'est un travail d'amour très puissant que je, je pratique dans le domaine d'amour. Donc, euh, N'hésitez pas de, de contacter Maître Marabou Tirou. Voilà, je suis de Savalou, Monsieur Bénin à Savalou. Donc, pour le domaine d'amour, pour la richesse, le travail, l'envoûtement, des envoûtements, permis de conduire les maladies et tout et tout, dans n'importe quel domaine, je peux vous aider. D'accord mes, mes résultats sont garantis. Mmh. avec garantie à la pub et mon travail c'est avec assurance et garantie comme je viens de le dire donc euh, si vous avez besoin de maître Thirou n'hésitez pas de me contacter et une fois encore je vous donne le numéro qui est 00229 229 96 64 96 95 contactez maître Marabout Thirou le numéro a de WhatsApp aussi Merci.